Il faut absolument arrêter. Cette femme, elle est à terre en MMA. Et en fait, elle est matraquée, quoi. Elle est matraquée et il faut arrêter. C'est pas humain. Le moment est venu d'accueillir un homme d'influence. c'est du chinois.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 Le niveau de misogynie est dément, en fait. Ah bah oui. Alice Coffin, Christophe, élue Europe Écologie-Les Verts à la mairie de Paris, et surtout militante, activiste, féministe, lesbienne de combat, et l'auteur d'un génie, hein, lesbien. En tout cas, c'est le titre de son livre. Qu'est-ce qu'une vidéoscopie, Christophe alors, c'est l'analyse d'une vidéo complètement décontextualisée. Dé Et voilà, il a la définition écrite sur ses genoux. Il la lit systématiquement, décontextualisée par opposition aux... Euh, aux vidéos d'actu. Vidéos d'actu, on essaie de se demander qui parle, on, on fait son histoire, d'où ils viennent, de Bamako, euh, comment, en avion, euh, où est-ce qu'ils ont grandi, où est-ce qu'ils ont étudié, etc. Là, on s'y prend à l'envers. On part d'un extrait vidéo qui se déroule chez ou sur... Europe 1. Europe 1, pour le plateau de la journaliste présentatrice Sonia Mabrou, que je découvre à cette occasion. Effectivement, les, les changements de grille euh, au sein d'Europe 1 m'avaient un petit peu échappé ces dernières années. Et c'est d'ailleurs une excellente découverte. Nous allons y revenir. Avant ça, Christophe, on présente rapidement l'équipe de La Fournée du jour, car pour une fois, c'est un peu l'auberge espagnole ici. Vas-y, fais-nous les, les présentations. Alors, nous avons Alain. Alain, voilà, Alain, ex-chaton VIP. Les chatons VIP, ce sont les abonnés qui ont les séminaires à prix préférentiel et un certain nombre d'autres avantages. Alain, quand étais-tu abonné à la chaîne Il y a deux ans. Déjà deux ans Oui, déjà. Mais pendant combien de temps Pendant 9 mois, un comme ça. Voilà, hein, le temps de faire un bébé, Alain est resté. Il est arrivé. quand il a accouché, il est parti en fait, ouais, avec, son, ouais. avec son congé paternité. Ouais. Et... Et Natacha. Et Natacha, qui est abonné depuis... Quatre mois, voilà. Donc, euh, pas encore eu le temps d'accoucher. Elle est à la moitié, là. C'est début de grossesse. pas encore eu le temps d'accoucher de son petit tome d'influence. Qu'est-ce qui se passe le 31 octobre qui finit le 3 novembre Christophe. Eh ben vous avez donc pour le 31 octobre 31 séminaires avec moins 15% cumulable avec Nono. Et oui, à quelle occasion À l'occasion d'Halloween. Et donc le coupon s'appelle... Allo, quoi Point d'exclamation. Et on peut le voir où oh. Juste là-bas. Bonsoir, L'invité politique d'Hormatin, matin, votre invité Sonia Mabroux, c'est Alice Coffin, militante féministe, conseillère Europe Écologie Les Verts à la mairie de Paris, auteur du livre Le génie lesbien chez Grasset. Bienvenue à vous et bonjour, Alice Coffin. Bonjour. Si j'étais un homme, auriez-vous accepté mon invitation euh, J'ai déjà fait pas mal d'interviews, d'ailleurs, avec des journalistes, donc la réponse est oui, d'une part. et... Alors, je précise, d'entrée de jeu, puisque le commentaire a déjà été euh, publié à maintes reprises sous la ganerie, Geoffroy de la ganerie, notre dernière vidéoscopie, le lien dans le coin, c'est pas le droit de l'écran, nous ne modifions pas les pitchs, c'est-à-dire la, la, la vitesse de défilement, le timbre de la gannerie était le sien, euh, on n'a rien changé, son débit absolument antinaturel était le sien, et là, c'est la même chose, vous avez l'impression que c'est un sketch et euh, que nous altérons les débits pour éviter les strikes et bien non, non, non, c'est son vrai timbre de voix la vidéoscopie, on ne prend pas le physique à partie par contre on a le droit de parler de la posture, on a le droit de parler des vêtements et on a le droit de parler du timbre Exactement. la posture que vous dire, on a une, une étudiante attardée avec un hoodie, c'est-à-dire avec un, un sweatshirt à capuche type Silicon Valley on verra tout à l'heure que ce n'est pas sans rapport avec un certain séjour qu'elle a fait en 2016-2017 aux états unis on y reviendra parce que Tintin a fait le boulot et Tintin a lu les 300 pages de son bouquin dans la journée d'hier, enfin survolé pour vous en tirer les meilleures, euh, les meilleures lignes. Alice Coffin, ça ne vous surprendra pas, est homosexuelle. pardon, elle n'est pas homosexuelle, elle est lesbienne, car elle voit une différence sémantique entre ces deux termes. Elle a une oralité quand même très, très singulière. Mais là, elle est encore plus bizarre que d'habitude. Et selon moi, elle n'est pas indifférente au... Ah, Christophe, je vois que le docteur Gang à, approuve. À, la... à Sonia. Ouais, pour moi, elle n'est pas du tout indifférente à Sonia. Et je la sens minauder. Et euh, je sens l'échange de phéromones, là. Il y a, un esp... Il y a de l'œstrogène dans l'air. Et je trouve qu'elle minaude exagérément. Et je pense que Sonia, avec son physique un petit peu... Pas de femme fatale, n'exagérons pas, mais avec son physique très F et avec son assertivité et sa logique euh, très H, quasi jankovicienne, je pense ne laisse pas indifférente euh, notre petite Alice d'ailleurs de, de, de voir comment euh, beaucoup d'hommes se positionnent en tant qu'hommes euh, c'est à dire que j'ai eu pas mal euh, de, de, de, de oh, confrères qui ont pu me dire mais moi en tant qu'homme hétéro comment je peux recevoir votre livre parce que vous m'empêchez d'être allié parce que vous et ça m'intéresse toujours d'ailleurs que les hommes souvent le reçoivent comme si je m'adressais particulièrement à eux individuellement au lieu de voir ce que moi j'essaye de montrer dans le livre qui est un panorama général de la société dans laquelle on C'est vrai que c'est un biais typiquement masculin de personnaliser les analyses, c'est vrai que moi, euh, je n'ai jamais aucune femme qui m'insulte euh, pour avoir pris personnellement un constat que je réserve à un paradigme, qui est le paradigme féminin en prenant toujours la précaution oratoire de dire, nous parlons d'EF pur, F pur n'existe pas, c'est un paradigme comportemental, chacun l'a en soi, y compris moi-même à 30%, mais euh, évidemment, euh, aucune femme, euh, vous êtes tellement plus intelligente que nous que vous savez immédiatement différencier un paradigme d'un individu, tandis que nous, on est tellement cons les hommes qu'on mélange tout. Hein. Les hommes ramènent ça à leur personne, à eux qui seraient personnellement menacés Mais ont-ils tort, ont tort de penser cela à l'ISCOFA Parce que pour vous, tous les hommes ne sont-ils pas de potentiel, de potentiel prédateur et agresseur à vos yeux Ce que je dis, c'est qu'il y a un système, effectivement, de la domination masculine, de la masculinité, euh, qui fait qu'il y a un énorme problème, effectivement, avec la façon dont... Euh, alors, euh, avec elle, on a vraiment à boire et à manger, c'est-à-dire qu'il y a à dire sur la forme, il y a à dire sur le fond, presque on est, on, il y a profusion de détails. Alors on va voir qu'elle va, en fait, premièrement se confronter à une journaliste qui, pour une fois, euh, n'est ni pute ni au chômage. Hein. C'est vraiment une grande découverte. Il faut presque remercier les followers, les tweetos, de m'avoir fait découvrir cette euh, lesbienne de combat, parce que du coup, on découvre Sonia Mabrouk. Euh, à laquelle je me suis récemment abonné. Si je jamais soigné, tu es tombé sur cette vidéo, sache que là je suis pour une fois au premier degré et euh, que ton interview était excessivement bien menée. Je n'aurais pas fait mieux. Elle l'a vraiment euh, successivement mise devant chacune de ses de contradictions. Et on voit que déjà d'entrée de jeu, euh, Alice Coffin perd pied. Or, perdre pied quand tu es pris hors de ton champ d'expertise ou plusieurs années après la publication de ton livre euh, dont tu as finalement oublié les recherches qui le sous-tendent, c'est possible. Là, tu es en phase de promotion de ton livre, tu viens de finir de l'écrire, les questions sont sans doute récurrentes, donc tu es au top de ta connaissance sur un sujet et tu perds pied à la première minute devant une des questions les plus attendues possibles on va voir qu'en fait Alice n'est quand même pas la reine du logos grec ou de la ratio romaine et en fait Alice, pour moi, a été repérée et identifiée pour ses qualités ou pour cette absence de qualité. Hein, on va découvrir en quelques secondes qu'en réalité Alice est le symptôme d'une nouvelle stratégie du système qui est en fait de recycler ses déchets. Masculine s'exerce euh, sur cette planète et que ça nous bousille la vie à euh, toutes et tous et qu'il faut euh, qu'on trouve un moyen. Euh, moi, je suis née sur cette planète qui fonctionne comme ça, qui fonctionne avec ce pouvoir des hommes, cette nuisance euh, des hommes. Et je cherche, mais comme beaucoup d'autres, un moyen d'en sortir, un une moyen nuisance, de faire que ça aille mieux. La présence des hommes, c'est une nuisance sur cette terre Le comportement, le comportement induit par la façon dont on élève les garçons, dont on glorifie la masculinité, Bah ouais. Une nuisance terrible. Outre les intonations à la Florence Foresti, dont on pourrait presque croire que c'est un sketch. Il hein, y a de ça, hein ça, ça. Oui, alors là, techniquement, euh, ce qu'elle est en train de faire, ce sont des prêts finales euh, mais ce sont des pré-finales assez hors de propos. La pré-finale, c'est quand on précède euh, le, sa punchline, quand on précède l'objet de son discours, d'un certain nombre soit de mises en garde soit de propos pour le circonstancier, c'est-à-dire dire où on se trouve, etc. Et que, par souci de cohérence, on ne doit pas perdre la note. Il y a d'ailleurs une grande incompréhension sur le, la technique oratoire. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait en y pensant, c'est en fait, quelque chose qu'on fait toute la journée, comme disait Cochet dans des conversations quotidiennes sans y penser, et que simplement sur une scène, devant une caméra ou avec un micro allumé, on a tendance à oublier et à fausser et à oublier de faire, et donc tout à coup on, on débite, un, on a un ton atone, hein, c'est-à-dire un ton sans ton, une, on, monologue, on monologue, on soliloque de façon très plate, sans relief, et sans ces connaissances, les gens ne remarquent pas qu'il manque les pré finales, mais on s'ennuie. Hein. Et c'est pour ça que, quand on sort, comme c'est désormais la, le, le sort et le lot d'énormément de contenu vidéo sur YouTube, c'est que c'est lu sans aucune technique, et que pour compenser l'ennui inhérent à la lecture, on bourre de gifs et d'explosions et d'effets comiques, parce qu'en fait les gens lisent. Hein. C'est pour ça que nous on se... je me refuse à lire, je pourrais très bien écrire mon texte et vous l'annonner et gaver, euh, gaver d'effets spéciaux. Euh, on ne le fait pas. Euh, C'est beaucoup plus fin, beaucoup plus subtil, beaucoup plus élégant de s'exprimer, quand bien même y aurait-il des petites hésitations, des petites scories. Euh, en tout cas, c'est ce que je pense, c'est la façon dont j'ai été formé et c'est le refus de la barbarie qui arrivera bien assez tôt. Donc ce qu'elle fait là, c'est euh, étrange et ça m'a mis sur une piste. Ah, c'est étrange, non. Ça n'est pas étrange de faire des pré-finales. Les souligner autant pour servir une soupe aussi tiède, c'est étrange. D'ailleurs, moi j'en ai fait par exemple des pré-finales. J'ai dit les souligner autant pour servir une soupe aussi tiède, j'ai pas dit les souligner autant pour, sou pour euh, servir une soupe aussi tiède, c'est étonnant Tu vois, c'est ça une pré-finale. Les souligner autant pour une soupe aussi tiède, et personne ne l'a remarqué. Vous ne vous êtes pas dit, tiens, il parle bizarrement. Personne ne l'a remarqué. Bizarrement, et, en. En fait, c'est comme un, un, un fil, de téléphone, sur les poteaux. Ça fait pas boum, pas non. Ça fait tac, tac, tac, tac. Le fait qu'elle les marque autant me met sur une piste qui est euh, soit euh, que c'était la dernière de la classe chez Cochet et qu'elle n'a rien compris, mais je l'ai jamais vu, donc ce pas possible. La piste plus probable, euh, c'est qu'en réalité, à l'instar de la ganerie, ce n'est pas son texte. On découvre dans son livre que euh, la grande singularité et la grande euh, soi-disant personnalité et que tout le génie d'Alice Coffin se résume à avoir travaillé et appris à la formation à la Full Bright. Et alors là, ce que je te dis là, tu vas me dire, ah oui, mais c'est une information dissidente, tu la tires d'un site interdit, tu la tires d'un site complotiste. Tu sais d'où je la tire Wikipédia Mieux que ça. C'est dans son propre livre. C'est d'elle-même. Je cite, depuis 2016, je ne suis plus salarié et j'ai dû chercher des sources de rétribution. J'ai postulé en 2017, pour décrocher la bourse, Fulbright. Je cite le génie lesbien d'Alice Coffin, le livre original, aucune reprise, aucune intermédiation. Elle avoue elle-même du nom du sénateur américain William Fulbright. Cette institution convie depuis 1946 des universitaires du monde entier à étudier aux États-Unis. États-Unis qui sont évidemment le pays du désintéressement et qui convie tous ces gens sans aucun but, sans aucun projet, Hein, et sans aucun projet prosélyte ou propagandiste, hein, juste pour le plaisir de réunir des universitaires du monde entier, la commission franco-américaine Fulbright a élargi ses financements aux activistes. J'ai participé au premier programme destiné aux responsables d'ONG. Donc là, tu sens arriver le collectif. Hein. Quand tu entends activiste, euh, fondation et ONG, euh, tu sens très, très rapidement qu'on est à subvention et à collectif. Le principe est le même que pour les bourses académiques. Il s'agit je cite toujours l'auteur, de découvrir les bonnes pratiques américaines, parce que qui dit que c'est une pratique américaine, dit qu'elle ne peut être que bonne, hein, évidemment, et de les implanter en France. Voilà. Donc quand je vous dis que c'est du discours d'importation, encore une fois, ce n'est pas à aller chercher sur des sites de réinformation, c'est l'auteur elle-même qui s'en vante. Je vous dirai bien la page, mais la page, je ne l'ai pas, car j'ai lu sur Kindle. Et sur Kindle, il n'y a pas les pages. Euh, si vous lisez sur Kindle, ça sera à l'emplacement 564, en page réelle, je l'ignore. Euh, pourquoi vous parlez-je du génie américain hein, ça, le, Son titre devrait s'appeler le génie américain plutôt que le génie lesbien, parce que de génie lesbien, j'ai lu les 300 pages, il n'en est pas question, il n'y en a pas un seul exemple. Le système produit euh, des déchets. Par déchets, euh, j'entends pas qu'Alice Coffin est un déchet, loin de moi, euh, c'est une idée qui m'est étrangère. J'entends qu'en en, en industrie, le déchet, c'est le produit qui n'est pas conforme à la norme. Hein. Tu veux produire des biscuits en forme de petites beignets de 3,5 cm, et ben on décide qu'au-delà de 3,8 ou 3,9, le, le biscuit n'est pas consommable. Bon. Dans le monde universitaire euh, ou dans le, la, la société civile, le déchet, on va dire que ce sont les gens improductifs. C'est-à-dire que par des névroses, par des handicaps, par des incapacités, ils n'arrivent pas à remplir une tâche productive et utile aux gens. Et ça embraye du coup sur une augmentation de la névrose, parce que je me sens mal, donc j'arrive à rien, j'arrive à rien, donc je me sens encore plus mal, je ne trouve pas de modèle auquel m'identifier, donc je développe des pathologies, je vais chez le psy, qui n'a évidemment jamais la réponse, voilà. Avant, ces gens-là, dans un monde productif, avant l'abondance énergétique jeancovicienne donc dans un monde entre guillemets, où ne survivaient que les gens directement utiles, ils se retrouvaient euh, finalement un peu euh, l'idiot du village, ou évincés, ou euh, exfiltrés, euh, réduits à des rôles comme ça, un petit peu euh, de semi-clandestinité. Dans le meilleur des cas, ils finissaient artistes. Par leur propre production, ces gens étaient finalement considérés un petit peu comme des, euh, des gentils bons à rien. Et désormais, le système les réimporte dans le cœur de la matrice c'est-à-dire aux États-Unis, et utilisent leur propre fragilité comme une plasticité pour, sous couvert de subventions, leur refourguer un charabia idéologique qu'ils vont revenir sur leur terre natale nous revendre. Hein Donc, identification par l'étoile noire de personnes en fragilité, et généralement, statistiquement, on mesure par les taux de suicide que les LGBTQIA+, les trans, les euh, minorités euh, aux orientations sexuelles non représentatives, etc. souffrent, de, développent des pathologies euh, pouvant les pousser aux addictions elle en parle d'ailleurs dans son livre, le mot addiction est spontanément et plusieurs fois mentionné voire à de l'auto- à autolésionisme voire à du suicide, hein. je crois que elle dit que 25% encore une fois je cite l'auteur, comme ça ça évite qu'on m'accuse de citer des sources euh, trop dissidentes 25% des euh, lesbiennes comme elles je crois aux états unis ont fait des tentatives de suicide avant l'âge de, de 20 ou 25 ans c'est quand même une sur quatre hein. là on est quatre dans la pièce, je pense qu'aucun de nous quatre a tenté de se mettre fin à un séjour donc euh, euh, voilà, chez les hétéros c'est quand même moins fréquent donc on repère des, des, des gens euh, enclins à ce type de pathologie on les rapatrie dans le cœur de la barbarie, dans le cœur de l'étoile on les sponsorise de sorte à leur épargner la peur de la faim et la peur de manquer pendant quelques années, et en, en échange, on, leur, on les gave, on les transforme en chevaux de Troie, hein. et ces chevaux de Troie reviennent chez nous avec un matériel idéologique de woke, c'est-à-dire d'éveil d'une nouvelle conscience des minorités, c'est-à-dire d'union euh, des, euh, des discriminés, c'est-à-dire d'accueil des migrants, c'est-à-dire de de discours inclusif, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire, et à quoi on remarque, même quand euh, ils sont plus malins qu'elle et qu'ils ne l'avouent pas, eh bien, à leur incapacité à recracher leur discours de façon convaincue et naturelle. Hein. Et elle, il n'y a pas le wifi dans toutes les pièces, comme on dit chez nous, et donc tu sens que le discours euh, euh, bute de, de sa propre nouveauté. Tu vois, cette loi est gavée, mais depuis trop, trop peu de temps, et donc là, il faut qu'elle recrache. Mais euh, ça connecte moins bien, donc ça se traduit par une gêne infinie, par des épaules voûtées, par un regard qui évite systématiquement la confrontation. Et en fait, elle se perd dans sa valise à concept. Et tout au long de la vidéo en plus... Tout au long. Elle est, elle est perdue tout le temps, elle est en panique tout le temps, mais c'est la faiblesse du projet. C'est-à-dire que oui, ces gens sont beaucoup plus perméables à une idéologie étrangère parce qu'ils sont mal dans leur peau, parce qu'ils sont minoritaires, et parce que quand on est comme ça, euh, qu'on ne se sent pas représenté, qu'on ne se sent pas reconnu euh, et qu'on est un peu le dernier de la classe ou l'idiot du village, eh bien, on est plus sensible à toute perche tendue, à toute proposition tarifaire et à toute proposition simplement d'amour. Hein. Elle, elle, elle exprime son manque d'affect et son manque d'amour à plusieurs reprises dans son livre. Donc, c'est un petit peu le profil euh, qui va dans les sectes, en fait. Oui, c'est ça. Les, les, les, les sectes, les entreprises comme ça de, de soi-disant de, de, de, de spiritualité contemporaine prennent des gens voilà, en instance de divorce, en surpoids, qui ont, qui ont des addictions, etc. C'est-à-dire des gens qui sont pronts à s'emparer de la perche dans la piscine, tu vois, qui sont en train de se noyer à qui tu tends une perche. Et euh, ça, c'est l'avantage. L'inconvénient, par contre, c'est qu'au niveau... De la transmission, au niveau de. Quand ils sont devant un organe de diffusion médiatique et qu'il faut recracher, et eh bien, ça sort de façon assez peu convaincante. Donc, dans le meilleur des cas, ça donne à la gannerie. Quelqu'un qui anonne de façon peu convaincue, mais à la limite, syntaxiquement assez performante, vous savez, le respect de la loi n'est pas une catégorie pertinente. Pour moi, la question, c'est la justice et la pureté, ce n'est pas la loi. Il ne faut jamais oublier et que la, la personne la plus filles, condamnée de France, c'est enfin, le préfet de police de Paris, qui a 135 condamnations sur les tribus administratifs pour des manœuvres dilatoires sur la question de la demande d'asile. <rire> Donc... Et dans le pire des cas, eh ben, ça donne Alice, Alice Coffin, et du coup, on en rit. Mais en fait, il ne faut pas en rire. Je suis sincère... là, la... Je pourrais être plus dur avec elle, je ne le suis sincèrement pas. Euh, il faut comprendre que... Elle est vraiment très mal, et que là, on lui confie une mission qui est au-dessus de sa tâche. Donc elle est doublement mal, car elle se rend compte qu'elle a échoué dans sa première carrière de journaliste à 20 minutes. Elle l'avoue dans son livre, elle dit « je ne travaille plus jamais en presse, c'est un cauchemar ». Vous savez, si vous me suivez, ce que je pense de 20 minutes, je suis en procès avec eux depuis, depuis 4 ans. Et elle avoue « c'est de la merde, c'est un cauchemar, je suis exploité, euh, on, nous, on nous paye comme des chiens, etc. » C'est dans son livre. Eh bien, elle se rend compte que un, elle génère de l'hostilité, que deux, elle est nerveusement pas apte à la supporter. Elle l'avoue elle-même, je vais vous le dire. En société, je me fais marcher sur les pieds dans un avion. Si quelqu'un est assis derrière moi, je n'ose même pas incliner mon siège. À la boulangerie, ça me demande un effort gigantesque de protester en cas d'erreur et de dire que je n'ai pas demandé un pain en raisin, mais un pain en chocolat. C'est ce genre de timide, en fait, à la limite de l'autisme, qui est utilisé par le système comme cheval de Troie, sachant que pour être le cheval de Troie d'idées... Aussi anti profondément européenne et française, et, et, et aussi anti profondément bon sens, tu anti bon sens, tu vas prendre une vague de haine. Et ils savent qu'elle n'est pas équipée pour, ils savent qu'elle a des tendances suicidaires, ils savent euh, qu'elle souffre, ça se voit physiquement qu'elle souffre, et ils savent qu'elle va se prendre des insultes. Donc je vous demande premièrement les chatons de ne pas l'insulter. Deuxièmement honnêtement, même de la passer sous silence, parce que je pense qu'elle est déjà assez largement euh, vilipendée. Nous réfléchissons sur le plan des idées, nous ne la conspuons pas, nous n'allons pas la chercher. Et je vous demande de comprendre également que ce type de profil souffre, et que les plus abjects sont ceux qui les utilisent comme chevaux de Troie. Hein. C'est un petit peu... Euh, c'est pire que du passage de migrants. C'est du proxénétisme de gens qui, qui, pour le coup, souffrent vraiment et qui ne sont pas équipés pour résister à la phase de réprobation qui va leur arriver en pleine gueule quand ils vont dégueuler leur dégueulis de concept américains. Quel est le but final du système Ils sont le porte-étendard de quoi Le but du système, c'est toujours d'élargir le cercle de la raison marchande, et c'est toujours de vous revendre un truc à la fin. Donc quel est le but final De diviser la société en micro-communautés qui ne se reconnaissent qu'entre elles-mêmes eh bien, à la fin, c'est de vendre un truc. Il y a toujours un truc à vendre. Et là, qu'est-ce qu'il y a à vendre Elle l'avoue elle-même. Ce qui est bien la preuve que pour, en fait, avouer un manipulateur, tu ne vois pas les fils. Si tu vois les fils, c'est que la marionnette est un peu conne et qu'elle n'a pas compris, si tu veux, que son but, c'était de les masquer. Elle l'avoue tout simplement à l'emplacement 795 de la version Kindle de son livre « Le génie lesbien euh, ».« Mon agent peut communiquer mes tarifs de consultante en diversité ». C'est-à-dire qu'une fois que tu as enjoint la société à inclure toutes les minorités possibles, comme l'équilibre ne sera jamais atteint parce qu'on dira toujours « il y a trop de ci, il n'y a pas assez de ça » ou « qu'est-ce qui vous permet de dire que je suis un homme, qu'est-ce qui vous permet de ci ?» Et bien après, tu vas transformer ces gens en consultants. Donc, il y aura toute une entreprise, tout un, tout un monde parallèle qui va nous apprendre à inclure une liste toujours infinie et toujours croissante de gens et dont le métier, sera ça sera ça, en fait. C'est-à-dire que je vous crée un problème et ensuite, je vous vends des consultants pour régler un problème que je vous ai enjoint à créer, qui n'existait pas avant. Quand il y avait les hommes, les femmes, les jeunes et les vieux, il n'y avait pas de consultants en hommes, femmes, jeunes et vieux, tu vois. Mais maintenant qu'il y a les L, les G, les B, les T, les Q, les A, les Q, les, a, les, les I, les A et les plus, tu as des consultants qui vont te dire « Ah !» Schema de consulting, il manque un petit peu de A, mettez un peu moins de plus, un peu plus de G, un peu moins de B. Dans la pièce, Natacha est, est installée derrière Alain, donc peut-être que par le fait qu'il lui tourne les épaules, il, il ne l'inclut pas assez dans la réflexion, Stéphane a-t-il distribué la parole de façon homogène hein Donc il y a tout un tas de, de, de métiers, pas forcément nouveaux, mais qui vont se découvrir un nouveau marché. Il y a toute la médecine, euh, que ce soit la médecine du corps ou la médecine de l'âme, pour gérer ces gens qui auront envie de mourir à tous les instants, euh, dès qu'ils ne se découvriront pas représentés à l'écran, hein, les L, les G, les, les B, les T, voilà. Euh, donc cette pharmacie, parapharmacie, psychologie, parapsychologie, coach, thérapeute, pour les trans, pour les re re qui ont re re de sexe parce qu'ils n'étaient pas contents, etc. Il y a tous les consultants en diversité qui vous expliqueront que quels que soient les efforts que vous fassiez, comme le fameux exemple du bonhomme de neige, on fait un bonhomme de neige et puis tu as quelqu'un qui passe qui dit « pourquoi c'est un homme ?» Alors tu mets une robe et puis tu dis « mais qu'est-ce qui vous permet de dire que c'est une femme Il a une robe. » Ben non, alors pour dire que c'est une femme, on va le mettre une robe et puis un autre bonhomme de neige à côté qui aura un pantalon. Là, tu as fait un couple hétéro. Alors tout à coup, il faut faire un couple homo. Tu vas faire un couple homo, puis après on va te dire, bah, pourquoi c'est deux hommes Ça pourrait être deux femmes. Tu vas faire, ah, mais pourquoi ça ne serait pas un couple Donc tu vas mettre deux hommes et une femme. Et on va te dire, mais pourquoi il y a plus d'hommes que de femmes Donc tu mets deux femmes et un homme. Puis, voilà, et puis c'est jamais fini, tu vois. Donc c'est former, c'est ouvrir un marché à des consultants, à un problème qui n'existe pas avant l'invention du marché. Voilà, c'est ça le but à la fin. Euh, Gardez-le bien en tête, hein. ...envers la façon dont se comportent euh, de nombreux hommes, quand on voit, vous savez, euh, qui est à la tête des entreprises qui polluent, euh, qui, pollue, qui bousillent la planète, ce sont des hommes. Et oui, actuellement. Donc là, Donc... moi, moi j'attends une petite source chiffrée. Hein. Euh, <rire> moi, je veux bien, euh, bien qu'on m'explique que la femme euh, pollue moins, utilise moins de ressources fossiles... Euh, euh, utilise moins de produits jetables, etc. Euh, je serai le premier à m'inspirer de ce comportement féminin, parce que je suis assez écolo au fond, je sais que vous vous en moquez. Euh, je n'ai pas la source, j'imagine que dans quelques instants, elle va nous, nous expliquer également que les femmes sont plus pacifistes. Pas de bol, j'ai montré le contraire en allant toujours aux sources dans une vidéo, je crois que c'était avant ton arrivée, qui s'intitulait « Les femmes sont plus belliqueuses que les hommes », des études sociologiques ont été faites sur des, sur des, euh, à la, des règnes féminins, que ce soit par des « reines par des, des monarques de type euh, sans royal, enfin euh, des, des monarques féminines, par des, des, des, des élus, euh, par des impératrices, par tout ce qu'on veut euh, rapporter au temps de règne. Les femmes ne sont pas moins belliqueuses que les hommes, c'est-à-dire qu'elles ne déclenchent pas moins de conflits de conflit armés, elles en déclenchent même plus. Mais euh, on verra que ce travail ne s'appuie sur aucune, évidemment, étude chiffrée, sinon une à la fin, qui est une surperformance sportive. Nous y reviendrons il y a une espèce de marathon qui a été remporté par une femme, euh, un marathon transcontinental, je ne sais pas quoi, qui dure 13 jours, là. Et nous verrons également à la fin dans quelles dans dans quelle circonstances. Mais euh, ne cherchez pas la source, euh, les chiffres ou les faits, encore une fois, ils sont tous cachés derrière le, le masque d'Alice Coffin. La planète, c'est le monopole des hommes, vous pensez euh, je pense qu'il y a un comportement, ouais, ouais, tout à fait, qui est euh, induit par euh, une forme de masculinité qui est que, euh, actuellement, dans l'humanité, les hommes. Alors, moi, on m'a appris au collège, Madame Potron, quand on a appris de la dissertation au collège, m'a dit euh, toutes les introductions commençant par de tout temps, depuis l'histoire des de l'homme de ou dans l'humanité, euh, sont en général les pires. Quand ça commence comme ça, vous savez que c'est la pire dissertation de la classe. Donc, quand on vient de publier 300 pages sur un thème et que la mise en perspective de son raisonnement, c'est dans l'humanité, l'humanité, c'est où C'est à quelle époque C'est sur quel continent C'est dans quelle tribu C'est dans quelle engeance C'est dans quel royaume C'est sous quel règne et c'est dans quelle population Là, je veux bien qu'on parle de l'humanité. Mais l'humanité globale euh, me semble un champ d'études un petit peu large pour quiconque se prétend sérieux. Mais encore une fois, il ne faut pas lui en vouloir. Imaginez-vous que vous soyez un petit canard boiteux et que une entreprise de gavage du Sud-Ouest ait décidé de vous, de vous gaver avec 3, 3 litres d'huile par jour euh, et que vous deviez aller recracher des toasts euh, hyper pertinent et hyper bien fait euh, alors que vous étiez à la base déjà un peu boiteux et que maintenant vous êtes obèse euh, voilà. c'est pas possible en fait donc elle recrache mais c'est presque douloureux de voir comme elle recrache mal et, et on imagine à quel point le gavage a dû lui faire mal euh, souci dans la façon dont les comportements liés à, à la masculinité hein. euh, se, se, se traduisent et, euh, et qu'il est temps, qu'il est vraiment, vraiment temps, qu'ils se prennent en main Alors et qu'il change. Parce que vous proposez, vous le dites dans votre livre, et je ne veux pas escamoter vos mots, mmh. voilà pourquoi Mais, oh, je cite oh, votre phrase. Il n'y a, a aucun paradigme sérieux. Euh, on n'est même pas au, au, au, au niveau du, du concept, il n'y a simplement aucune catégorie... Il n'y a aucun, aucune idée, aucun prototype, aucun paradigme qui puisse être mentionné euh, dans quelque chose de publiable. Se prendre en main, ça ne veut rien dire. Changer, ça ne veut rien dire. Les hommes ou les femmes, ça ne veut rien dire. Et de tout temps, ça ne veut rien dire. Ce, ce n'est pas mobilisable, ce n'est pas pertinent, ce n'est pas publiable. C'est en dessous du niveau de discussion de deux de ados ou de la presse féminine. C'est on est, on, vraiment en dessous de tout. Et, et toute mon admiration et tout mon respect à la journaliste qui tient l'interview à bout de bras et sans qui, quasiment, l'autre partait ou s'arrêtait de parler. Quoi. Ça tient uniquement sur le professionnalisme de Sonia Mabrouk que nous allons désormais, Christophe, tenir à l'œil parce qu'elle peut nous délivrer de la vidéoscopie en veux-tu, en voilà. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire.